Je suis du CHU de Montréal et je vais avoir le plaisir de partager la modération de cette session avec deux collègues de Poitiers, Benjamin Allos et Benoît Lequeux. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier papier qui va être présenté par Florian Zorès de Strasbourg et qui a choisi une revue sur le dépistage en pratique de l'amyloïdose cardiaque à, à transtéréthine. Florian eh ben Allons-y. Bonjour à tous. Le temps de vous partager euh, le diaporama. Euh, J'espère que vous le voyez tous. Euh, voilà, donc euh, j'ai décidé de vous parler de ce, cet article qui est un article euh, qui est assez récent, puisqu'il est de 2019, euh, qui parle du dépistage de l'amylose à transthyrétine ou de l'amyloïdose à transthyrétine et de la cardiopathie amyloïde plutôt, en, partie, en pratique clinique. Et je, je trouvais cet article particulièrement intéressant parce que moi, je suis, je suis cardiologue libéral euh, et donc on est souvent les, les premiers à devoir se poser la question euh, de euh, la potentielle atteinte amyloïde chez nos patients. Donc mes conflits d'intérêts euh, et mes liens d'intérêt cela, j'en ai aucun sur la présentation actuelle. Alors, la, la question qui se pose, c'est que. Euh, on a une conjonction de fait qui est que euh, ben, des dépôts d'amylose à transthyrétine, euh, il y en a d'autant plus fréquemment que les patients sont âgés. Euh, c'est un quart des autopsies des patients de plus de 80 ans qui auraient des dépôts d'amylose. C'est une cause fréquente d'insurances caractères, c'est le sujet âgé. Donc, on a une, une fréquence de l'atteinte ou des dépôts amyloïdes. On a un outil de dépistage facile, relativement facile, et qui est la scintigraphie osseuse, c'est accessible, ce n'est pas invasif. On a une, une fiabilité extrêmement importante sur laquelle on va, je, je reviendrai à la fin. Et chose qui est nouvelle depuis quelques mois ou années, c'est qu'on a désormais des traitements qui ont une efficacité dans la prise en charge de la cardiopathie amyloïde. Et donc, on a cette conjonction de la fréquence de l'atteinte, de l'outil de dépistage facilement accessible et d'un traitement. Et donc, toute la, la difficulté, puisque vous voyez que si 80, 25% pardon, des patients de plus de 80 ans ont des dépôts euh, TTR, myocardiques, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous une amylose euh, à transthyrétine qui nécessite un traitement. Il y a peut-être quelque chose qui relève aussi de la sénescence normale. Et donc, il faut trouver, euh, ce qui est toujours un, un peu mon, mon sujet de prédilection, euh, un juste équilibre entre euh, ne pas faire perdre de chance aux patients euh, en euh, retardant un diagnostic d'une pathologie qui est évolutive et qui est évolutive relativement rapidement, euh, et en ce qui serait à l'origine d'une perte de chance, surtout que la, le traitement de la cardiopathie amyloïde est, le, est différent des autres incidences cardiaques, avec, comme vous le savez probablement, euh, une contre-indication euh, au traitement habituellement proposé, tels que les bétabloquants, les bétalins de euh, conversion, des questions autour de la digoxine, etc. Mais d'un autre côté, euh, screener euh, tout le monde et le premier patient un peu âgé venu euh, dans le, pour rechercher euh, des traces de transthyrétine en espérant ne pas, pas, ou en, ne pas passer à côté d'une amylose, on risque de tomber sur des surdiagnostics d'atteintes cardiaques qui ne sont peut-être pas à euh, un stade suffisamment important pour nécessiter un traitement euh, avec peut-être des cascades d'examens pour aller euh, confirmer des atteintes amyloïdes euh, et faire la différence euh, avec euh, des amyloses type AL si on trouve euh, lors du bilan j'y reviendrai, des gammapathies monoclonales et des significations déterminées et éventuellement euh, proposer du coup, à ces patients un, un traitement pour une amyotrophysiatine qui n'existerait peut-être pas au, à un stade finalement important, et les, donc les exposer à, à la iatrogénie traitement, et à la iatrogénie des examens complémentaires qui seraient faits de manière euh, inutile. Donc le, le papier, cette, euh, je pense, le principal intérêt de ce papier, c'est de bien poser les jalons des de meilleures pratiques. Alors, évidemment, en, en pratique clinique quotidienne, euh, il y a toujours un les gens qui sortent du, du cadre et pour lesquels il faut adapter nos pratiques, mais ce papier a l'avantage de, de mettre un peu, je trouve, des garde-fous sur une répétition ou une multiplication, notamment des scintigraphies osseuses pour partir à la pêche à l'amylose. Alors, quels sont ces critères Alors, le, le papier est bien fait, je ne vais pas revenir sur la bibliographie de ce papier qui, qui donne l'ensemble des références à consulter, mais euh, dans la mesure où... Euh, environ euh, 10 à 15 des insurances cardiaques des patients de plus de 60-65 ans avec euh, une hypertrophie ventriculaire sont des amyloses. Euh, les auteurs considèrent que bah, la première cible, euh, c'est déjà celle-là, puisque chez les âges plus jeunes, la, la, la, la prévalence est extrêmement faible. Et donc, euh, déjà se concentrer sur euh, les hommes et les femmes euh, âgés, c'est la définition qu'en donne la Société européenne de cardiologie, avec une hypertrophie ventriculaire euh, notable, et qui ont ou un tableau d'insurance cardiaque ou un signe d'appel, cardiaque ou extra hein, pour ne pas non plus euh, tomber dans le dépistage, encore une fois, de toutes les hypertrophies ventriculaires gauches qui sont parfois purement post-hypertensives. Alors, quels sont ces, ces red flags, ces signes d'appel Alors, il y en a certains que probablement beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissons bien, euh, qui sont d'une part l'altération caractéristique du strain longitudinal systolique avec cet aspect euh, en cocarde avec la préservation de l'apex ventriculaire euh, bon. deuxième euh, stigmate qui est relativement bien connu aussi c'est euh, la discordance entre euh, l'hypertrophie ventriculaire gauche euh, en échographie et un électrocardiogramme qui, euh, alors, on dit traditionnellement microvolté mais qui euh, peut en fait ne pas être hypervolté donc, il n'y a pas l'hypertrophie électrique concordante avec l'hypertrophie ventriculaire qu'on sera en droit d'attendre. Euh, et toujours à l'électrocardiogramme, un aspect éventuellement de troubles conductifs euh, de plus ou moins haut degré de, de bloc atrioventriculaires par infiltration du muscle, du muscle cardiaque par les dépôts d'amylose. On a également euh, la possibilité sur l'échographie de trouver euh, les caractéristiques des cardiopathies. Euh, infiltrative, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais bon, il y a l'hypertrophie, l'atteinte euh, également du ventricule droit qui se retrouve hypertrophié, l'infiltration des valves, etc. Et puis, il y a, euh, si le patient a bénéficié dans le cadre du bilan de cette, de cette cardiopathie hypertrophique d'une IRM, il y aura euh, des aspects caractéristiques euh, de cardiopathie euh, infiltrative et d'amylose, euh, avec euh, du rossement tardif, etc., sur lequel les choses ont été également euh, bien décrites. et Les cardiologues imageurs euh, en parleront beaucoup, à, probablement bien mieux que moi. Et puis, il y a, euh, il y a aussi, euh, en, en stigmate de, de la souffrance myocytaire chronique du fait des dépôts d'amylose, euh, une hypertroponinémie chronique, c'est-à-dire un, un relargage un peu en permanence de, de, de troponine qui fait que euh, si on fait des dosages serriers de troponine, ce qu'il ne faut pas forcément faire d'ailleurs, on, on retrouverait une, une petite élévation de la troponine de manière chronique, comme on retrouve également une élévation du BNP de manière chronique. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont très cardiologiques et qu'on va rechercher. un patient qui nous est adressé pour un, un bilan ou un tableau d'insistance cardiaque et chez qui on tombe bah, au détour de, de l'examen sur une hypertrophie ventriculaire gauche à laquelle on ne s'attendait pas puisque le CG était normal. Et donc, en fait, on va euh, faire le strain, revoir le CG, éventuellement demander une IRM et partir du coup dans, dans le diagnostic. Mais, je crois que c'est aussi important de, de voir les patients dans leur globalité et euh, penser que euh, des patients euh, ont des atteintes extra-cardiaques euh, de l'amylose et euh, penser lors de, de l'interrogatoire euh, ou de l'entretien, je préfère ce terme interrogatoire, l'entretien avec le patient, euh, que bah, le patient n'est pas qu'un cœur et qu'il a d'autres choses et que peut-être qu'au milieu de tous les symptômes, euh, on trouvera des, des points d'appel euh, d'amylose qui nous inciteront à aller un petit peu plus loin dans les explorations donc euh, bah, c'est les, les atteintes cardiaques euh, neurologiques avec la polyneuropathie, la dysautonomie avec les, les lispotentio-orthostatiques la tachycardie euh, euh, de repos et puis des signes euh, peut-être un peu plus caractéristiques euh, qui sont l'ensemble le, du canal carpien bilatéral, surtout s'il si était un peu précoce il y a, euh, je crois que c'est discuté dans 15 jours euh, un papier sur... Euh, la, la fréquence de l'atteinte de l'amylose chez les patients qui est opéré d'un canal carpien, ou alors la rupture bicipitale, qui est aussi inhabituelle, mais qui donc peut orienter vers, vers, vers une amylose. donc C'est l'assemblage le, le, euh, de, des critères d'âge, d'un aspect d'hypertrophie euh, ventriculaire euh, important. 14 mm, c'est quand même important, on n'est pas sur des hypertrophies de 11, 12 mm, 13 mm. Hein. Euh, D'un tableau d'insuffisance cardiaque décompensé, qui peut être le tableau classique euh, d'entrée, mais qui ça peut très bien être un, un patient qui vient âgé euh, chez qui on trouve par hasard un, une hypertrophie ventriculaire gauche alors qu'il n'avait jusque-là pas de pas d'autres plaintes cardiaques et qui se plaint euh, par ailleurs d'une neuropathie ou d'une hypotension orthostatique qui ne sera pas expliquée par ailleurs. Et dans ce cas, euh, on est fondé à aller euh, faire une scintigraphie, à demander une scintigraphie osseuse, hein, dont vous savez maintenant qu'elle est euh, euh, extrêmement fiable pour porter le diagnostic euh, d'amylose à transthyrétine et donc pouvoir après orienter la prise en charge de ces patients vers, vers les confrères hospitaliers, euh, en tout cas pour ma part, parce que, en tant que libéral, je suis coincé après au stade du traitement. Euh, si tant qu'on n'oublie pas que bah, des amyloses, il n'y a pas que l'amylose à transthyrétine, et que euh, même dans l'amylose à L, il peut y avoir une, une fixation au niveau de la scintigraphie osseuse, et qu'il faudra dans tous les cas vérifier l'absence de gammapathie monoclonale en faisant une électrophorèse des protéines et une immunofixation, une immunofixation éventuellement couplée à la recherche chaîne légère. Et si la scintigraphie osseuse est positive et la recherche de monoclonalité, elle, est négative, on pourra affirmer le diagnostic à 100% et orienter le patient à la prise en charge. Donc voilà, c'est ma dernière diapo et je ne vais pas m'étendre plus longtemps pour répondre aux questions. Mais je crois que c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas screener tout le monde en faisant des scintigraphies, sinon on va tomber sur des, des faux positifs euh, et ça, ça posera des problèmes. Euh, il ne faut pas non plus euh, tomber dans l'autre excès, c'est-à-dire ne pas oublier que c'est une pathologie qui gagne en fréquence du fait de la vie, du vieillissement de la population et que euh, autant avant il bah, n'y avait pas de traitement, autant maintenant on a un traitement à proposer, un traitement spécifique à proposer à ces patients et que leur prise en charge doit être, doit être adaptée. Voilà. Florian. Euh, merci pour ta belle présentation qui se veut pratique, pratique en fait, hein, puisque tu es cardiologue libéral. Euh, en attendant les questions, on va regarder. J'ai été un peu surpris par le chiffre retenu, euh, comme à mon avis tout le monde, le septembre à 14, puisque ce n'est pas trop euh, sur les recommandations qu'on a différentes. On est plutôt sur 12. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi ils ont retenu le chiffre de 14 sur du screening, en fait, finalement euh, dans, alors, je, je, ouais, euh, dans le, les papiers qui sont mentionnés dans l'article, dans euh, l'un le, des papiers prend 15 mm euh, pour le, son, le dépistage. Donc, C'est toujours le problème de, de dichotomiser des valeurs qui sont continues. Hein, mais euh, euh, je pense que c'est un, un, un choix entre éviter de, de screener tout le monde et, euh, et passer à côté des gens. Je sais pas, euh, après, si on tombe sur un patient qui a 13 mm qui a tous les autres signes, on, on y fera. Encore une fois, ce que je disais en, en préambule, c'est que bon, il faut donner des règles parce qu'il faut un moment, il faut en fixer et donner des, des orientations. Si le patient euh, a une dysautonomie, un canal pacarpien bilatéral, une hypertrophie ventriculaire, mais qu'à 13 mm avec un un aspect en cocarde ou que sais-je d'autres qui sont évocateurs, je crois qu'il ne faut pas non plus euh, être plus royaliste que roi. Euh, je pense qu'il se base sur, sur les données qui sont publiées au moment où ils font la, la revue en 2019, donc il a dû être réfléchi, mais ça Thibault qui a fait quoi, partie du, des, des rédacteurs pourra probablement mieux répondre que moi. Euh, probablement oui, qu'à en... l'époque, il n'y avait euh, pas les mêmes papiers. Hein. Oui, en fait dans la TTR, les données ne sont pas claires, mais visiblement, spécifiquement dans la TTR, euh, pour avoir une spécificité, une sensibilité, enfin des valeurs prédictives, positives et négatives, Thibaut dit en effet que le, le chiffre de 14, est, sinon on risque de retrouver beaucoup trop de patients en fait, à, à trimer. donc le cut-off intéressant en effet, 14. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Oui, on n'a pas de questions supplémentaires, moi j'aurais peut-être juste une, une question Florian, euh, par rapport au signe extra -carbiaques. là on parle beaucoup du, du tunnel carpien, euh, mais bon, cette revue avait été publiée en, en 2019, là, puis de plus en plus, les, les gens commencent à parler aussi des doigts en gâchette, mmh. euh, des euh, troubles au niveau de la coiffe des rotateurs. Est-ce que tu penses que finalement, euh, bon, euh, autant il y, a, il, y a, il y a encore deux ans, on parlait euh, surtout du canal carpien, mais finalement, est-ce que ces autres signes extracardiaques devraient faire partie euh, des signes d'alerte que l'on devrait intégrer euh, dans notre stratégie de dépistage bah, Je pense que l'amylose... Euh et euh, un peu l'archétype enfin, c'est comme science cardiaque on sort presque un peu de la cardiologie pure pour tourner vers la médecine interne euh, et en fait on en revient à l'examen global du patient et euh, bah, je crois que il faut avoir une, une connaissance de ce que peut donner l'amylose comme signe extracardiaque et pas, lorsqu'on examine le patient ou qu'on qu discute avec lui avant de l'examiner et qu'on fait l'entretien initial, ne pas se focaliser sur le simple « est-ce que vous êtes isolé, vous avez des palpitations et mal à la poitrine » et passer à l'examen clinique. Quoi. Donc euh, Je pense que c'est important de, de, de chercher, surtout si on, avec le temps, on se rend compte que certains signes d'appel extra sont plus pertinents que d'autres, euh, aller vers… Euh, vers un entretien plus complet. Oui, je crois qu'il faut, enfin, euh, il faut ne, pas, ne pas oublier que le patient n'est pas qu'un cœur et qu'il y a plein de pathologies qui finissent en instance cardiaque qui ont des, des atteintes extra